D'abord je suis actuellement à 551 followers sur instagram, je me rends ensuite sur l'appli turbo followers, je vais la mettre en anglais et chercher à me connecter, bien sûr, avec un de mes comptes secondaires et c'est ce que je vous conseille aussi. Donc une fois connecté je ferme ceci, il y aura un petit tutoriel qu'on va vite passer pour que je te montre l'essentiel. Alors sur cette page on va juste cliquer sur autofollow et l'application va nous faire gagner des points tout à fait automatiquement. Ensuite quand tu auras assez de points tu vas cliquer sur get followers et renseigner le nombre de followers que tu veux. Là il y a un problème qui peut aussi t'arriver, en fait ça dit que mon max de pièces est de 14 au lieu de 26 donc pour régler ça je vais juste relancer l'application. Retourner sur l'onglet des followers et valider ma commande. Ok. Alors là maintenant, on va vérifier l'état de notre commande en cliquant en bas à droite, puis sur Track Orders. Là, on voit donc un peu comment les choses avancent. Ah, et aussi, tu peux demander des followers pour d'autres comptes. Pour ça, tu vas juste cliquer sur Order for Orders et mettre leur nom d'utilisateur. Voilà, donc nous on va encore vérifier l'état de notre commande et elle est apparemment terminée. Du coup, on ouvre notre Instagram et on voit bien que notre nombre de followers a bien augmenté. L'application marche donc parfaitement. On arrive donc à la fin de la vidéo et n'oublie pas de la liker et d'écrire merci en commentaire si elle t'a été utile. C'était donc MightyFake et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce ou secret Instagram si tu es abonné à la chaîne. Bye.